Margina Souli ont commencé euh, depuis un certain temps, et notamment à Palerme, cette recherche autour euh, du, du contre-colonialisme. Et notamment, euh, ils ont ouvert euh, dans le quartier CISA, ils, ils ont un, un hangar dans lequel ils accueillent des, des savoir-faire qui viennent un petit peu de, de partout et qui se retrouvent dans, leur, euh, dans, leur, euh, dans leurs ateliers et euh, où ils croisent, si vous voulez, des, des savoir-faire, des newcomers avec des savoir-faire présents déjà sur le La deuxième langue plus parlée à Palerme, c'est la langue du, ba du Bangladesh. Euh, le, le Bangladesh, ben, un pays euh, enfin, qui est depuis euh, déjà 50-60 ans euh, souffre d'inondations, sécheresses et donc c'est des réfugiés climatiques avant tout. Arrivé euh, en, en Sicile, ils ne se sont pas vraiment intégrés à la population. Ils ont vu qu'ils avaient aussi... un euh, des qualités euh, incroyables au niveau de, euh, de, euh, de la maqueterie. Et le, la maqueterie est aussi euh, une technique présente euh en Sicile, du coup ils ont hybridé un tout petit peu les, les deux types de savoir-faire. Ils l'ont traduit dans cet objet-là et cet objet-là a un autre sens encore. Cet objet est inspiré du punka, c'est-à-dire un système low-tech de ventilation qu'ils avaient mis en place mais en époque bien coloniale, vous le voyez dans la photo là, activé par l'esclave à l'extérieur avec le colon à l'intérieur qui se faisait rafraîchir. Donc c'est peut-être le cas de euh, contre coloniser cet objet qui quand même avait l'avantage de n'être pas exigeant au niveau de l'énergie qu'elle consommait mais de le réactualiser donc ils voudraient le faire fonctionner à l'énergie solaire notamment c'était aussi un au moment de converser et de questionner par exemple la modernité qui pour eux ça se traduit par les climatisateurs qu'on sait très bien que c'est catastrophique au niveau environnemental